Je voudrais un, un bonhomme je... de neige. Non, non, c'est sur ce que j'ai entendu. Pour pouvoir jouer avec moi. Oh, attends. Oui. Ah, trop bien. Oui. Okay. Oui, ouais, non, non, non, non, non, non, non. Non. Je voudrais un bonhomme de neige. Tu la Bah oui, bah le sage, le sage give la piece. Putain, je peux pas poser d'enclume. Oh non il a eu ça passer. Mais qu'est-ce qu'elle fait Mais qu'est-ce qu'elle fait Mais bah attends. Ah, c'est moi. Ah bon. Non, je drop mon staff, drop mon stuff <Connection> ah <monster> <monster> ah <monster> Non Non ça Non non oh, mon stealth oh, mon stealth NON! NON ça! NON! Oh, NON! NON! NON! J'ai drop tout mon stuff! Il y a, y a l'éclair qui est venu, il a brûlé tout mon stuff! <rire> J'ai plus rien! Chut! <rire> Chut! En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a même pas de bois pour sortir dans le